Chers traders et investisseurs, vendredi 30 août, bonjour. Et voilà, on y est, tout se passe comme prévu, nous avons cassé des résistances majeures sur le DAX hier et nous avons maintenant une vision haussière des marchés européens. Alors soyons clairs, sauf accident imprévu et inconnu et sauf Nouveau tweet dévastateur du président Trump, par exemple. Nous pensons que les marchés peuvent aller rechercher à court terme leur sommet avec comme objectif, et ça peut être intéressant pour vous investisseurs, les niveaux de 27 300 autour sur le Dow Jones. Mais nous le répétons, tout peut être à tout moment remis en cause par une nouvelle inattendue par le marché. Car ce dit marché a quand même tendance à regarder le verre à moitié plein et il existe beaucoup de risques et d'incertitudes sur les marchés mondiaux qui sont loin d'être résolus. Le marché a plutôt tendance à à occulter ses risques pour le moment. Enfin bref, nous surfons sur la vague. Et dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, accompagnés de deux belles médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une bonne journée, un bon week-end et à lundi.